Bonjour Amélie la Lecture et bienvenue dans ma bibliothèque. Je suis Babarette et aujourd'hui je suis là pour vous faire un petit update, un petit update lecture sur en partie le Pumpkin tone Challenge même si tout ce que j'ai lu n'entre pas forcément dedans et même si bah, je n'ai pas lu toutes les pour toutes les catégories du, du Pumpkin. Alors, je vais commencer euh, par des lectures graphiques. Donc euh, là j'ai deux mangas, j'ai... Un comics que j'ai rendu à la bibliothèque, un livre jeunesse, et puis après j'ai des romans et un essai. Donc, euh, ça, euh, éclectique, c'est un, un peu ma marque de fabrique de, de lire un peu, un peu de tout. Euh, alors, je vais commencer par euh, ce manga, euh, Les Gouttes de Dieu, de Tadashi Aji et Shu Okimoto. Euh, voilà, donc c'est un, un manga euh, que j'ai emprunté à la bibliothèque à, à Paris, puisque maintenant j'ai déménagé, je ne suis plus lyonnaise, parce que j'ai trouvé un poste toujours, euh, près de Paris. Euh, alors, les gouttes de Dieu, de quoi ça parle Ça parle de vin. Et euh, j'ai été un peu surprise d'être attirée par ce... On va les ranger dans mes lunettes, c'est embêtant. Euh, j'ai été un peu surprise d'être attirée par euh, ce manga parce que justement je me euh, comment dire je, je, le vent c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement mais je me suis dit que euh, ça pouvait me permettre de découvrir quelque chose que je connaissais pas et justement le, le personnage principal le protagoniste ne s'y connaît absolument pas en vin seulement euh, donc quelle est l'histoire euh, c'est un jeune homme qui doit euh, hériter de son père, qui était un grand tonologue, et en fait euh, il, a, il découvre que son père a adopté un autre, un autre jeune homme, et que ce jeune homme veut rafler euh, la, euh, toute la cave de son père, euh, qui constitue peu, donc, sa fortune, euh, et il y a une compétition entre qui, euh, lequel des lequel des deux euh, découvrira enfin euh, une, une, une compétition pour savoir qui va rafler l'héritage et pour cela il faut euh, comprendre le vin et du coup c'est gênant pour lui parce que euh, il ne se connaît pas du tout. Euh, ça m'a intéressé parce que euh, bon c'est le premier tome et je pense que, je crois que la série est faite pour durer. Euh, parce que justement, ça permet de comprendre qu'il n'y euh, a pas besoin d'être œnologue, euh, de bien s'y connaître en vin pour comprendre le vin, que euh, le goût, le, le palais, ça s'éduque et qu'on peut. suis désolée, on entend, euh, on, on entend ma chasse d'eau qui, qui bug. Il <rire> n'y euh, a pas besoin de connaître, le, de, connaître, de connaître vraiment le vin et, et les saveurs du vin pour être capable d'en apprécier un ou pas, et pour être capable de, quelque part, de le comprendre. Euh, donc c'est rassurant, ça donne envie de s'intéresser euh, au vin, même si moi je suis plutôt team thé. Je pense on, peut être, on peut apprécier le vin et le thé autant, mais... Donc en tout cas, c'est un anglais qui ouvre l'esprit, euh, ce, qui, ce qui fait que c'est plutôt sympa, et puis il y, y a ce côté... Euh, Challenge qui me bah, donne envie de lire la suite, donc j'espère que je, je pourrai trouver tous les tomes à la bibliothèque. Autre, euh, autre manga, euh, donc euh, peut-être un peu plus connu celui-là, c'est de Akura Ono, euh, il s'agit de Aromantic Love Story. On ne voit pas grand-chose, j'ai vraiment pas une caméra terrible. Euh, Aromantic Love Story, c'est l'histoire d'une jeune mangaka, bon trentenaire qui est euh, aromantique et asexuel. Euh, et donc c'est un manga intéressant parce qu'il met sur le devant de la scène euh, une personne, Aro Ace. Euh, donc celui-là, je l'ai lu pour euh, euh, Les Rêves d'Aurore dans euh, Automne des Enchantresses. Mais bon, peu, peu importe finalement. Euh, c'est un très joli manga et euh, je trouve les dessins vraiment très appréciables. Et donc cette jeune femme est courtisée par deux hommes et on voit, ça, ça gêne le fait que bah, ça ne l'intéresse pas et qu'elle ne sait pas comment éconduire ces, ces deux personnes. Et j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir comment elle va évoluer, comment, euh, bah, comment elle va réussir à faire comprendre que <rire> ben non, euh, non, elle veut pas, elle ne veut pas. Euh, et, et aussi, enfin, comment elle va euh, réussir à, à faire accepter cette, euh, bah, cette particularité de préférence, donc, donc de non-préférence euh, romantique et, euh, et d'attirance. Euh, moi, c'est un, su un sujet qui me parle et c'est bien parce que c'est, elle n'est pas montrée comme euh, quelqu'un de euh, totalement euh, Enfin, c'est quelqu'un qui a des amis, est, elle n'est elle est pas asociale, euh, euh, elle, a un métier qui est, elle a un métier qui est reconnu, elle arrive à parler d'amour, parce qu'elle écrit des mangas qui parlent d'amour, et donc ça parle aussi de la place que peut avoir une autrice euh, dans le milieu de l'édition, euh, et de euh, comment, une, euh, comment on peut euh, évoluer dans un milieu éditorial en étant une femme et en étant une femme Arrow Ace. Euh, donc franchement, euh, je recommande, ce, je recommande ce manga. Je vais vous parler du comics que j'ai lu et que j'ai euh, rendu à la bibliothèque parce qu'il était temps. Euh, j'ai donc j'ai emprunté V pour Vendetta d'Alan Moore et j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je n'ai pas vu le film. Euh, donc j'ai j'ai du coup maintenant j'ai envie de le, de le voir même si euh, je pense que c'est pas je pense que le, le comics c'est meilleur que le film mais bon il euh, y a vraiment tout un traitement très intéressant du personnage euh, et ça euh, donc, euh, ça, ça parle, ça, ça, ça a une portée politique qui est très forte. Euh, je trouve que le dessin, le dessin était vraiment très, était vraiment très beau. Il, ça dégage une forte, émo, une forte émotion. Euh, je trouve que le personnage principal de la jeune fille est très attachant. C'est une jeune fille qui est très attachante. Euh, euh, elle, euh, en fait, on se place plutôt du point de vue de la jeune fille que du point de vue de V et euh, ça permet de comprendre euh, comment on peut découvrir euh, bah, le fait de vouloir changer complètement de système, de, de système politique, alors qu'on n'y connaissait strictement rien euh, à la politique ou pas, ou pas grand-chose, et comment finalement on peut euh, déconstruire ses propres préjugés sur le monde. Euh, donc ça c'est... Vraiment quelque chose que, que j'ai trouvé très beau et je pense que c'est vraiment un comics qu'il faut lire. C'est euh, peut peut-être que si vous voulez lire des comics, euh, faut mettre celui-là dans, dans ceux dans le, par lesquels vous débutez. Euh, en tout cas, j'ai très envie de lire le reste de l'œuvre d'Alan Moore et j'en ai plus que marre d'entendre euh, cette canonisation faire du bruit. Et... Mais c'est pas grave, parce que j'ai d'autres bouquins à vous présenter. Euh, J'espère juste que ça ne vous dérange pas d'entendre ces bruits Alors, donc, du coup là, rien toujours du graphique, mais euh, ce n'est pas de la BD, c'est un album jeunesse. Euh, et ça va vous surprendre, parce que ça parle d'un éléphant. Euh, ça s'appelle L'éléphant de l'ombre de Nadine Robert et Valerio Vidali. Et donc, c'est l'histoire d'un éléphant euh, qui est triste. C'est un éléphant qui est triste. Et puis les, les autres animaux essaient de le dérider. Et c'est difficile. Donc, on a ici on a le singe qui, qui essaie de, de faire rire l'éléphant. Mais, mais ça ne fonctionne pas. Et donc, euh, on a vraiment un, un beau travail sur l'amitié, sur le fait de la possibilité de sortir de l'ombre, de, de quitter la, la dépression la tristesse et de montrer que on n'en sort pas tout seul donc j'ai trouvé ça très beau et puis les dessins sont magnifiques et puis forcément le personnage principal étant un éléphant moi j'avais envie de le lire forcément donc je vous recommande cette lecture si vous aimez les albums de Ness ou si vous avez un enfant dans votre entourage et que vous voulez lui faire un cadeau de Noël, il euh, ben, y a des choses que ça puisse lui plaire. Je dirais que pour, euh, pour l'âge, c'est euh, euh, un enfant de moins de 5 ans. Je pense que ça, ça, peut, lui, ça peut lui plaire. Euh, Peut-être euh, peut même vraiment jeune, euh, entre 3 et 5 ans, je pense. Ensuite, maintenant, on va passer à tout ce qui est, euh, tout ce qui est roman. Euh, plus un essai alors, donc pas tout à fait un roman euh, un nouvel un, bon, un roman jeunesse euh, Rover Randon de G.A.R. Tolkien n'est-ce pas euh, je, je vous avais présenté dans la pile à lire d'une Pumpkin Autumn Challenge où je vous avais dit que je voulais lire beaucoup de, de Tolkien, de Tolkien. Hum, bon, malheureusement j'ai eu le temps de enfin, l'énergie de lire seulement Rover Randon. Euh, mais ouais, c'est pas grave si on n'arrive pas à lire tout ce qu'on veut lire la, la lecture n'est pas, un, pas une compétition euh, alors j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé ça très joli euh, je suis sûre que ça peut plaire beaucoup à des enfants euh, donc si vous ne connaissez pas l'histoire euh, au départ le, le fils de Tolkien euh, avait perdu son jouet à un, à une figurine de chien qui s'appelait euh, qui s'appelait Rover et euh, il, donc en fait ce, ce chien avait été transformé par un sorcier euh, en jouet donc et euh, je raconte quoi, pardon. Ah, le petit garçon le, petit, le fils de Tolkien a perdu un jouet et du coup euh, Tolkien s'est dit je vais écrire une histoire à mon fils pour qu'il euh, pour qu'il se console de la perte de ce jouet et donc, euh, donc le, en fait ce jouet c'est un chiot Rover qui a été transformé euh, en, en, en jouet par un sorcier et euh, perdu ensuite par un enfant et il va faire un voyage dans la lune. et bah, C'est vraiment euh, une très très belle histoire, c'est passionnant, on se laisse vraiment prendre euh, par, par, par, tout, par toute cette histoire et puis il y a tout ce lien euh, d'attachement entre, euh, euh, entre le jouet et l'enfant, en, en, en, avec cette idée que le, bah, le jouet reste attaché à l'enfant. Euh, et, et je trouve que c'est une très belle histoire pour grandir, pour euh, apprendre à se défaire de choses qu'on a, de, de qu a pu aimer, euh, ou qu'on aime même toujours, mais voilà, d'apprendre quelque part le, le deuil. Euh, même si c'est le deuil d'un jouet, et ben, euh, oui, parfois euh, perdre un jouet euh, ou même perdre un objet auquel on tient, ça peut être ressenti comme un deuil. Pour gardé, étant garder bien sûr voilà alors ensuite euh, un un roman euh, de la rentrée littéraire que j'ai découvert gra au travail mon travail euh, grâce à une présentatrice qui parlait de euh, euh, qui parlait de certains livres de la rentrée littéraire qui était un peu moins connu un peu moins médiatisé euh, et qu'elle avait apprécié euh, donc, euh, on, a on avait organisé à la bibliothèque une rencontre sur la rentrée littéraire. Et du coup, euh, euh, je me le suis acheté parce que je n'avais pas envie d'attendre qu'il revienne à la bibliothèque. J'aurais peut-être dû. Euh, Francesca Serra, Elle a menti pour les ailes. Alors, euh, c'est un, euh, un premier roman. Euh, et c'est un bon roman. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Garance qui a 15 ans, elle est en seconde, ça se passe dans les années 2010. Donc c'est une euh, donc c'est une, millenia, euh, une jeune fille qui, donc, comme euh, beaucoup de jeunes, euh, jeunes gens de sa génération, est très présente sur les réseaux sociaux, il euh, y a une importance très forte de l'apparence de l'image qui ben, ne change pas beaucoup par rapport à ce que moi j'ai vécu quand j'étais euh, au collège-lycée, euh, mais dev... c'est vrai que ça devient de plus, en plus... de plus en plus fort, de plus en plus prégnant, et elle va subir du cyberharcèlement. Avant ça, en fait, elle va se lier d'amitié avec des... des jeunes filles qui sont plus âgées qu'elle, euh... et elle va beaucoup changer parce que ce sont des jeunes filles qui sont très populaires, et pour essayer d'être acceptée par elle, elle va... Euh... A quelque part quitter l'enfance euh, ou la jeune la jeune la préadolescence donc elle va se fâcher avec une de ses amies euh, avec sa mère aussi euh, et il euh, y a toute une histoire autour de la danse donc euh, Garance euh, c'est une, une jeune fille dont la mère est professeur de danse dans un studio euh, de danse classique et de jazz assez exigeant euh, et donc il va y avoir toute une idée de trahison à un moment donné, parce qu'il euh, y a aussi une histoire avec un autre studio de danse qui est considéré comme moins exigeant, moins prestigieux, et c'est vraiment une très belle histoire sur, euh, la, donc sur, sur cette relation amicale et cette relation euh, mère-fille. Euh, sur l'importance que ça peut avoir d'être... Euh, bah, d'être cyber-harcelé, ce, ce, ce qu'on peut vivre quand on est cyber-harcelé, euh, de l'importance des réseaux sociaux dans la vie des, des, des adolescents, et même des, des jeunes gens, enfin, sur Youtube, euh, oui, les réseaux sociaux euh, ont une influence dans la vie, ça c'est sûr. Euh, et c'était un, un très beau roman, j'ai trouvé Garance très attachante, euh, j'ai été très inquiète, euh, voilà. Parce que ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, Garance va disparaître. Et personne ne sait où elle est. Euh, le, le lecteur finit par le savoir. Mais il euh, euh, y, y, y a un jeu temporel entre euh, le, le moment euh, avant la fête où elle est invitée, après la fête, avant sa disparition et après sa disparition. Et donc, du coup, c'est vraiment un très très beau livre que je vous recommande très chaleureusement. Euh, vous allez finir par comprendre euh, le titre, « À la mentie pour les ailes euh, ». Euh, ça, J'ai beaucoup apprécié, même si au début, j'ai senti un fort malaise. Euh, mais mais, mais j'avais envie de continuer, en fait. Euh, mais quand je lisais le livre, je ne me sentais pas très bien. Euh, donc c'est vraiment très émouvant, et je recommande vivement la lecture de Elle a menti pour les ailes de Francisca Serra, et j'espère que Francisca Serra ne va pas s'arrêter à ce roman-là, qu'elle va en écrire d'autres, parce que j'ai bien envie de continuer à la lire. Ensuite, euh, un roman que vous ne connaîtrez sans doute pas, parce que c'est euh, pas une auto édition mais c'est une petite maison d'édition, en fait c'est une de mes amies qui l'a écrit. Euh, donc il s'agit du premier tome de La Révolte des Trois Royaumes, euh, donc ça s'appelle L'Enchantresse, et euh, c'est écrit par mon amie Floriane Brement. Euh, et donc, euh, de quoi ça parle euh, Donc il y a une... Euh... Oh, <rire> et donc, on est dans un royaume euh, où il euh, euh, la... y a les diffé différents euh, différentes... Euh... Casse, différentes familles la famille euh, feu Eau et euh, si je bien, euh, la famille feu o et R, voilà est ça, euh, qui, euh, qui est opprimée par euh, un, autre, un autre royaume euh, et euh, on, au début du roman la, à cause d'une prophétie euh, la, la fille euh, du royaume d'air doit mourir à sa naissance. Au moment où elle est née, elle doit, elle, doit, elle, doit, elle doit mourir. Sept euh, ans plus tard, euh, une jeune fille, donc euh, dans notre monde, euh, elle découvre qu'en fait elle est euh, la fille du royaume d'air. Et, alors j'avoue, c'est pas parce que c'est mon ami qui l'a écrit, mais j'ai bien aimé ce roman. J'ai trouvé la jeune fille attachante. Je pense que ça peut plaire à des, à des ados, euh, ce, ce, ce roman. Euh, D'ailleurs, enfin vraiment si jamais vous voulez faire un cadeau à un ado ou, ou vous faire un cadeau à vous-même en lisant de la littérature un peu jeunesse, euh, je pense que ce sera facile d'obtenir un exemplaire dédicacé de la part de mon amie. Elle, est, euh, elle adore dédicacer des bouquins. Donc, euh, essayez d'aller sur le site hashtag édition, je vous mettrai de toute façon la référence en barre d'infos. Euh, et euh, donc, euh, on, on va avoir toute, euh, toute une trame de la, le début d'une le début d'une révolte donc de trois de trois royaumes les royaumes d'air de feu et d'eau et euh, donc il y a une relation très intéressante entre les personnages euh, dont un personnage que j'aime beaucoup trouver énervant euh, une, un personnage que j'ai que le, le personnage de Phyllis euh, que j'adore euh, et donc, franchement, c'était chouette. Et puis, euh, ça me fait toujours plaisir d'avoir une amie qui vous offre un de ces bouquins qu'elle a écrit elle-même. Et euh, on va terminer par un essai. Euh, euh, C'est un essai de sociologie, euh, sociologie-économie, euh, écrit par. Euh, Denis Colombie. Euh, Denis Colombie, c'est quelqu'un qui écrit, je vous mettrai le, le lien en barre d'infos, un blog qui s'appelle Une heure de peine. Euh, et donc, son bouquin, c'est Où va l'argent des pauvres euh, Donc, il s'agit là de revenir sur euh, toutes ces ronchons, euh, ronchonneries de gens euh, bah, qui ont euh, suffisamment de thunes pour dire que, mais ben, dit donc, les pauvres, donc ceux dont ils ne font pas partie, dépensent très mal leur argent. Donc, avec, euh, Denis Colombie va. Expliquer euh, bah, en, dans quoi les, ceux qui sont considérés comme pauvres, euh, sachant qu'il y a plusieurs échelles de pauvreté, dépensent leur argent. Euh, donc, par exemple, il va prendre, le, le, il va, il va prendre cette anecdote, euh, ce fait divers autour du Nutella avec des gens qui se sont rués sur des pots de Nutella pas chers pour, euh, pour montrer qu'il y avait un certain mépris de classe dans le fait de dire, mais. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui se ruent sur quelque chose d'aussi pitoyable que l'unité là Et en fait, une des choses qu'il explique très bien, c'est que pour des personnes qui sont en situation de précarité, euh, bah, économiser énormément, ce n'est pas quelque chose qui va les faire sortir de la pauvreté. Au enfin, parce que de toute façon, ce sont des gens qui n'arriveront jamais à en sortir. Euh, et que euh, demander à des gens de ne euh, pas dépenser... Mal leur argent, c'est les infantiliser. Euh, il, veut, donc il explique aussi que, euh, donc par exemple, pour euh, une personne âgée qui euh, bah, peut-être euh, va euh, euh, à partir du 15 du mois ne manger que des pâtes parce qu'elle ne veut pas lâcher son abonnement au câble, eh ben, peut-être que si, si elle veut euh, s'abonner au câble, c'est parce qu'elle ne voit personne dans la journée, que euh, la télévision c'est sa seule distraction et donc il faudrait peut-être lui foutre la paix. Euh, donc il y, y, y, y a ça, il y a le fait de, de, de parler aussi d'acceptation, euh, euh, par exemple pour des, des enfants euh, qui alors qui, oui, qui cèdent à la dictature des marques, mais euh, peut-être que des parents considèrent que c'est plus important pour leur enfant de ne pas être harcelé à l'école euh, et donc de leur acheter des vêtements de marque plutôt que de dépenser leur argent euh, dans d'autres produits culturels qui ne les intéressent pas forcément d'ailleurs. Donc, euh, c'est vraiment un... c'est très accessible, c'est très clair, c'est bien documenté. Euh, et donc, je vous recommande vivement de, de lire « Où va l'argent des pauvres euh, ?» si vous êtes un peu intéressé euh, à toute la question de, euh, bah, des, des classes sociales. Euh, euh, donc, soit vous pensez que les pauvres dépensent leur argent n'importe comment, Lisez ce livre, ça va, vous, ça va vous informer, et soit vous vous demandez peut-être un peu ben, comment, comme, comment il se fait que euh, les, quand on est en situation de précarité, on, on fasse un peu de, des choix qu'on ne juge pas de pertinents, ben, ça vous permettra de comprendre la, ben, pourquoi on fait des choix qui ne sont pas forcément pertinents. Donc, euh, vraiment, à, à lire, c'est euh, à la fois très accessible et très documenté. Euh, voilà, donc j'ai fini mon update lecture. Donc, eh ben, écoutez, euh, je vous remercie vivement de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez eu... Je vous ai donné envie de lire certains des, des livres que j'ai lus. Euh, si vous avez des recommandations de lecture, eh n'hésitez ben, pas à m'en faire part en commentaire. Euh, si je vous ai donné envie de lire certains livres, dites-le -moi, dites moi également. Et euh, si ce que je produis euh, vous plaît, vous pouvez euh, vous abonner, vous pouvez euh, me mettre un, un petit pouce bleu. Et euh, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, cette fois-ci sur le Cold Winter Challenge. Bye